Juste un mot sur ce terme des lames. On parle des lames, de langue et l'amite, d'écriture et l'amite linéaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme des lames, c'est un concept toponymique mésopotamien. Donc, c'est un, un allotoponyme. Ça n'est pas le concept toponymique utilisé par les gens qui habitent sur le plateau iranien. D'accord Donc c'est un nom utilisé par les Mésopotamiens pour décrire les montagnes à l'est. Mais euh, en faisant cela, les Mésopotamiens, donc c'est très intéressant, ça nous donne un petit peu, euh, ça nous montre comment ils con conçoivent la géographie et l'espace autour d'eux. Donc si on s'intéresse au point de vue mésopotamien, très bien, c'est intéressant. Mais si on s'intéresse au point de vue des gens sur le plateau iranien, ça fausse tout et surtout, ça fausse toute la complexité. Euh, quand ils parlent des lames, les Mésopotamiens, ben, en fait, ça, il y a plein d'états différents Anchan, Marashi, Zabchali, Suse, et tout ça est réuni dans une seule une patate conceptuelle Elam. Bon. Par contre, ces Elamites nous donnent le nom de leur pays dans leur langue et leur écriture à eux. Et c'est Hatamti. Hatamti. Jusqu'alors, on le connaissait par les, euh, la plus ancienne attestation de ce toponyme, c'était en 1750 avant que Christ. Et là, avec le déchiffrement, on l'a trouvé écrit dans les textes de Puzur Sushinak. Donc, on remonte au 22e siècle avant j'écris c Et c'est pour ça que je propose non plus de parler des élamites, mais des hathamthites, non plus de la langue élamite, mais de la langue hathamthite. Et pour bien dissocier langue et écriture, je propose d'appeler écriture proto-élamite et écriture à l'écriture proto-iranienne ancienne et l'écriture proto-iranienne avec une phase intermédiaire écriture proto iranienne moyenne donc un petit peu afin de restructurer toute la terminologie et éviter les confusions